La prière. On dit la prière. La prière. On, les On dit la prière. la prière. On dit la parole. La, parole. la prière, souvent, elle est définie comme la respiration de l'âme. C'est une définition très courante que vous avez à la prière. La respiration de l'âme. Qui s'est ce qui a avant là, si vous avez ou vous avez ou a tout fait. Lorsque tout fait, ça passe. Au mourut. Pour qui ça mourir? Parce qu'on ne respirer. Est-ce vous est obligé de dire un instant la prière encore Qu'on ait ça qui passe à l'encre, c'est qu'on ne pas prier Est-ce qu'on a ça qui passe à l'encre, c'est qu'on ne pas prier L'Église m'a dit avant, oui. Ça qui passe c'est un chrétien qui ne pas prier. Son chrétien qui spirituellement. asphyxie spirituellement. L'asphyxie c'est la mort provoquée par manque d'air. Un chrétien qui ne peut pas prier, son chrétien qui asphyxié spirituellement. Si la prière c'est la respiration de l'âme. Aidez-vous pas respirer ou à mourir. Donc on chrétien qui pas prier c'est un chrétien qui Si pas la vie sans la respiration, il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Si l'église a compris ça. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Et nous dans cette vidéo côté des chercheurs qui montrent que y a un monde qui malade que médecin soit à soumettre à un traitement, monde ça guéri vite s'il a prié. Et les chercheurs les prient, ont montré que lorsqu'il a prié, on sait une série de une série de neurones dans le cerveau qui qui en mouvement, qui activé, c'est un paradigme scientifique. Pour montrer que, même du point de vue physique, la prière a gagné efficacité. Il y a des gens qui ne pas prier, des chrétiens qui ne peuvent pas prier, c'est un mort. Peut-être que nous demandons chaque qui l'a prié. Il y a des gens qui n'ont dans la prière. Mais il n'y pas marché pour eux. Il dans la prière. Il a frappé. Mais depuis, depuis que Kaila a, a fait un depuis qu'il a fait tout ça, a marché, pas marché. Il n'y a la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. Chacun l'a respiré. Chacun l'a nous respiré. Nous respirons en permanence. Ça fait avant de dire prier prier sans cesse. Si la prière, si la prière c'est la respiration de l'âme, me respire sans cesse. Donc ma prière sans cesse. Est-ce que ça veut dire prier sans cesse M'a machine dans l'arrière je me un deuxième et puis en machine, moto. Oh Seigneur Jésus, merci pour grâce. Oh alléluia alléluia. C'est ça que prier sans cesse. Eh bien, l'op machin dans la rue, y a deux yeux fermés, deux mois en l'air, ou doit prier sans cesse, ça, Bible a dit. On machine pauvre. Quand y a Bible, a Parce que la Bible a dit, je sans cesse. Je suis un peu de la Je a a prié. Ah, Matthieu chapitre 6, verset 5.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 Pas gain aucun côté dans verset, il dit, mais si tu pries. Parce que ça dit son impératif. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, il n'y a pas de si. Ça veut dire quoi? La prière n'est pas une option pour le chrétien.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 La porte de mon cœur. Prière, pas une option pour les chrétiens, je le répète, c'est une obligation que l'il y est. Et je tout à l'heure, si vous ne pas prier, vous mourrez parce que la prière, c'est la respiration de l'âme.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 qu'il priait, qu'est-ce qui s'était passé Le ciel s'ouvrit. Pendant la prière, ciel-là l'ouvrit.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 Même jean Jacob était Jacob de l'échelle Le ma prier c'est une dimension consamée. Qu'on relation entre le ciel et la terre. L'église prie. Prie. Mais exhortez nous prier. prier, Parce que la prière ouvre les cieux. Fonctionner sous un ciel ouvert, prie, prie. Et homme Dieu, il y a des hommes de Dieu qui dit tellement qu'on a prié, je ne veux qu'on ne fait conne. Évangéliste leur parler de prière changer bord. Quand ils prient on fait prières changer bon. Bon, ça, bon, ça, bon, ça, bord. Là sous bord ça, ou sous ça, ça fatigué ou viré sur l'autre bord Qui dimension de monde qui voulait pour bon Dieu Dans qui dimension veut bon Dieu, joignez-nous.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 Prier les gens qui pas les gens pas payé, les gens qui les si c'est une vie de prière, vous avez reconstituer la vie de prière, vous ne payé, prière. avez payé, prier les pour aller bien. Alors, alors quand on avez payé, vous mieux payé, vous mettre la prière de côté?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 Et pour être guéri de leur maladie, Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pendant a avion en foule, pour y guérir guéri, qu'est-ce que Jésus-Christ fait lui-même Il retirait retire. Là, dans le désert là, là, il priait.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 je ne vais pas le montrer dimension de sacrifice. Il dit, l'élève lève dans le matin. Des fois, il a prié, il il rentre dans la douche, il ouvre le robinet, il a tombé sur lui, il a prié. Pendant que l'on a tombé sur lui, il a dormi Ah! Vous avez ça rigolo. Mais son dimension de sacrifice. Ligui obligation chaque matin pour lever pour le prier. Elle lève et la prier dormir à ça le fait là que dans gauche qu'il l'ouvre robinet à l'eau a fuit des souris la prier. dire la prière. La prière. John Wesley défend la déclaration. John Wesley dit il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Est-ce que vous avez dit John Wesley dit, il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Bon Dieu, la terre, mettez la terre sous la domination de l'homme. Bon Dieu, bénis-nous. Bon Dieu mettait la terre sous domination l'homme. Soit dans Genèse, au bon, bon Dieu finit de créer, il dit, moi je là, c'est pour dominer. Maintenant, ça se passé. L'homme a prié. Puisque bon Dieu bat la terre en tant que le fief de l'homme. <rire> la terre, c'est le fief de l'homme. Donc, l'eau prier ou baille bon Dieu autorité pour agir sous terre.